Merhabar Kadashlar, Oshgaldiniz Ben, Hourra J'étais sur YouTube le matin Je suis tombé sur une vidéo de mariage turc Je me suis dit de partager avec vous cette vidéo C'est pour la première fois de tomber sur ce genre de vidéo. Donc du coup, commençons cette vidéo Waouh Lui c'est lui, lui le marié Je pense que c'est lui le marié Je pense que c'est lui le marié Ils vont nous faire quoi Ils vont nous faire quoi Une danse... Ils veulent... Ils veulent nous faire une danse traditionnelle, je pense. Je pense que c'est une danse traditionnelle. Ils veulent nous faire une danse traditionnelle. Je pense que ça sera ouf. Parce enfin, que j'ai jamais vu un mariage turc de ma vie. J'ai jamais vu. Si vous entendez la musique derrière, c'est la musique traditionnelle turque. Vous voyez les délire. Hein? Hein Donc c'est comme ça qu'ils dansent, c'est comme ça qu'ils dansent, genre, c'est leur danse traditionnelle, je ne savais pas, ça s'appelle d'abord comment, j'ai, si vous connaissez le nom de cette danse, écrivez-moi en commentaire, j'ai besoin de savoir, j'ai vraiment envie de savoir. Non, ils sont, ils sont cool et tout, ils dansent, je ne sais pas, c'est pour la première fois de voir ça, c'est pour la première fois de voir ce genre de danse, c'est pour la première fois, à un mariage en plus. Les mariage est très différent dans chaque culture, c'est une danse traditionnelle turque, à un mariage quoi, c'est top, c'est top. What Wow <rire> Ouais là, la, la mariée elle ne fait qu'applaudir mais son gars, son gars est, est chaud, son gars connaît très très bien la danse, c'est quelqu'un qui danse à son propre mariage, si c'est moi je ne saurais pas, je ne pourrais même pas danser quoi, je ne pourrais pas danser comme lui, lui il est chaud chaud chaud, il est chaud bouillant, il arrive il danse, il danse, il est relax quoi Genre c'est ouf, c'est ouf, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'apprendre Si quelqu'un veut m'apprendre, écrivez-moi sur, sur mon Instagram, écrivez-moi sur Instagram J'ai envie d'apprendre, envoyez-moi ces genre de vidéos sur Insta Ils sont en grave synchro. C'est cool, ils ont récupéré même les armes, ils ont récupéré les armes traditionnelles, je pense, genre, non c'est cool, c'est cool des ouf, c'est cool, j'ai envie d'être là, j'ai envie d'être sur... dans la vidéo, j'ai envie d'être à cette mariage, et de danser avec eux, vous voyez, j'ai envie de danser avec eux, ils sont calmos, ils sont grave, grave, grave, calmos, ils sont cool, je kiffe, grave. Waouh, waouh, wow. c'est mignon de ouf. C'est top, top, des top. Je vais. Moi aussi, je ferai ça. À mon mariage, je vous assure. Je vous promets, le jour de mon mariage, je vais appeler les gens, ces gens. Je vais les appeler et on va danser cette danse. On va danser cette danse, on va en répéter et on fera ça à mon mariage. Ça sera cool, non Ça sera cool. Écrivez-moi en commentaire si ça sera cool ou pas. Écrivez-moi, j'ai envie de savoir quoi. Ça sera cool. Moi si je bien les invités le jour de mon mariage, ils viendront et on va danser cette danse. Cette danse-là. Oh, C'est mignon grave examen et les frères, je C'est son papa j'ai pense. Hein. Je pense que c'est son papa Waouh c'est cool C'est cool de ouf J'ai grave grave grave grave kiffé Le jour de mon mariage je vous assure je vais les appeler Et vous verrez vous même vous verrez vous même